Salut à tous, aujourd'hui on va parler des Demeures de l'Épouvante. Les Demeures de l'Épouvante, c'est un jeu qui se passe dans l'univers de Cthulhu, dans l'univers de Aurora Arkham et qui est sorti depuis pas mal de temps. Alors si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une nouvelle extension qui va sortir qui s'appelle Le Sanctuaire du Crépuscule et que Les Destinées Compromises, qui est un nouveau scénario, va bientôt être disponible sur l'application en français. Alors je vous rappelle que c'est un jeu qui se joue notamment avec justement une application qui sert de MJ, à la différence de la première version où le MJ était planté par une personne réelle. Là, vous jouez tous en coopératif et c'est soit votre ordinateur, soit votre Mac, soit votre téléphone ou votre tablette qui fait office, en fait, d'organisateur de la partie. Vous allez voir, c'est extrêmement sympa. Bon alors la première chose euh, quand on ouvre la boîte, cette grosse boîte demeure de, de, de l'épouvante seconde édition, on tombe sur cette feuille. Stop. Un grand stop. Euh, tout simplement parce que ça nous explique que euh, le jeu nécessite en fait euh, une, une application. Hein. Donc euh, vous jouez avec une application qui est soit sur tablette, euh, soit sur téléphone, iOS, euh, Android, euh, Mac et Windows, euh, parce qu'en fait euh, l'application est disponible sur Steam. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'elle est disponible en multilanguage et que, bien entendu, il y a du français. Je vous présenterai euh, l'application très succinctement à la fin de ce Unbox. Donc, ensuite, bien entendu, euh, le livret d'apprentissage, hein, euh, un grand classique. Euh, donc, un livret d'apprentissage à la FFG qui commence quand même à bien maîtriser son sujet avec euh, le matériel hein, qu'on va voir ensemble, notamment euh, les tuiles. Donc, on a 24 tuiles. On a dans cette première version, ce starter, en fait, 8 personnages différents. On va retrouver 40 cartes d'objets. Donc les objets, c'est des, des objets que vous pouvez ramasser tout au cours de votre mission ou avec lesquels vous allez la starter. Pistolets, tout un ensemble d'armes, voilà. 24 objets uniques. Donc ça, c'est plus des choses que vous allez trouver, hein, notamment des clés. 30 cartes de sorts. alors là c'est pareil en fonction des personnages que vous avez, vous allez starter ou pas avec des sorts sinon en découvrir au cours de votre de votre de votre aventure. Ensuite on a 37 cartes d'état. Donc ben les états, c'est être concentré, être un peu étourdi, donc ça c'est en fonction également du scénario que vous allez jouer, que vous serez dirigé pour savoir quelles sont les cartes que vous pouvez vous attribuer. On a 40 cartes de dégâts, que ce soit du dégât physique ou du dégât du dégât d'horreur. Euh, on reprend tous les codes hein, de Aurora Arkham, hein, même les codes graphiques, c'est-à-dire qu'on regardera, quand on regardera les cartes ensemble, euh, vous vous rendrez vite compte qu'elles ressemblent énormément au jeu de cartes Aurora Arkham. Donc euh, donc voilà, on n'est vraiment pas perdu, quand on connaît déjà l'univers d'Aurora Arkham, on est complètement euh, dans, dans ce qu'on connaît. Ensuite, on va se retrouver avec 24, 24 figurines différentes, hein, 24 pions. Alors soit vous jouez avec les pions, soit vous jouez vraiment avec les figurines on verra ça ensemble, on l'a dit, hein, 8 personnages, des pions, donc ça ce sont les pions que vous allez poser en fait, et qui sont euh, des zones à, à explorer ou à, ou à rechercher, euh, vous êtes complètement euh, aidé par euh, l'application, et puis ensuite, bah, on a des pions, hein, deux barricades, des passages secrets et des dés, bien entendu. Alors là, on a 5 dés, et c'est amplement suffisant pour jouer, pour une fois, hein, il, faut le, il faut le noter. Euh, étant donné qu'en en fait, il n'y a qu'une seule sorte de dés en fait, dans, dans ce jeu. Euh, donc, il y a largement ce qu'il faut, il n'en faut que 5 Vous allez voir, c'est un système de jeu en fait, qui est très orienté sur des seuils. Vous avez des seuils de compétences à tester, votre force, votre intelligence, et puis ben, euh, sur votre carte, vous avez un, un certain niveau d'intelligence, et puis vous avez un seuil à dépasser, et puis il faut faire il faut faire des succès. Également, euh, compris dans la boîte, un kit de conversion de la première édition, ça c'est très intéressant, parce qu'il y a des gens qui ont pu acheter la première édition, et euh, qui pourraient être un petit peu déstabilisés de voir une seconde édition sortir, et bien à l'intérieur de cette boîte, vous avez un kit de conversion, donc ça c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Bon, on va très rapidement parler du déroulement d'une partie avant de regarder de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, c'est très simple, hein, vous avez une première salle qui va euh, s'installer euh, lors de votre scénario donc vous lancez l'application, on le verra à la fin de cette vidéo on lance l'application, l'application vous dit tout de suite alors déjà elle vous met un peu dans l'ambiance, elle vous donne le scénario on n'est pas du tout dans le cas euh, de d'Aurora Arkham avec, euh, avec euh, euh, les livrets à l'intérieur desquels il y a les scénarios et la mise en place là tout vous est euh, préparé par, euh, par l'application donc je trouve que c'est extrêmement confortable pour l'avoir testé vous avez juste à suivre ce qu'on vous dit et, euh, et euh, ça, se passe, ça se passe vraiment très bien. La plupart du temps, donc, on vous demande d'installer la première salle et on vous présente euh, les endroits où vous devez euh, poser des pions et quels pions. Hein, bien entendu, tout comme dans le jeu de cartes, vous avez deux phases, hein, une phase d'investigateur et une phase de mythe. Et Pendant votre phase d'investigateur, vous avez le droit euh, d'effectuer sauf carte supplémentaire deux actions. Donc, ben, les deux actions, c'est quoi hein C'est de se déplacer. On peut se déplacer deux fois. Hein Vous allez voir, on va regarder au niveau des tuiles. Il y a des, en fait, il y a des cases hein, qui sont présentes. Soit ben, faire une action qui est euh, d'investiguer euh, ce point d'interrogation là, ou alors d'investiguer en ouvrant euh, une porte ou en effectuant une action sur un objet. Voilà. Donc, c'est extrêmement classique. Le jeu s'appréhende extrêmement vite grâce, grâce en fait à, à la tablette. C'est très, très, très agréable à jouer. Et franchement, on peut lire les règles. Euh, ouais, il faut aller, il faut même pas moins 20, je dirais en 20 minutes, vous avez, vous avez réussi à appréhender les règles. Donc, c'est vraiment un, un bon point pour ce jeu. Bien entendu, et comme toujours maintenant chez FFG, on a un guide de référence, donc le guide de référence, hein, vous, vous commencez à, à le connaître, c'est un système d'index, euh, à partir du moment où vous avez joué plusieurs fois, ben vous reportez sur cet index pour, pour savoir ce qui vous pose problème. Dépenser, déplacer, l'aider, éliminer les énigmes, les compétences voilà, vous avez une question vous vous posez une question sur les indices et ben vous venez à indice et puis, et puis vous lisez l'information qui est, qui est dessus voilà, c'est extrêmement facile à, à, à utiliser c'est devenu un grand classique de FFG et franchement c'est une très bonne idée allez, on va commencer à, à découvrir un petit peu les choses donc, on a c'est quand même une boîte assez conséquente. Hein. Je vais, je vais d'ailleurs la, la retirer et puis je vais présenter ces choses-là comme ça. Voilà, on va commencer par, euh, va commencer par les tuiles. Bon, c'est assez euh, sympa. On se retrouve un petit peu dans le même univers euh, hein, que Hybride et Nemesis. Hein, euh, à part que maintenant, pour trouver les, les tuiles, c'est extrêmement difficile. Mais moi, j'aime bien, bien Aurora Arkham, les jeux de cartes. Hein. Je ne dis pas, c'est euh, sans aucun doute un des meilleurs jeux. Euh, qui soit au niveau euh, au niveau de l'aventure mais ce que j'aime bien avec cette proposition là en fait c'est que euh, vous avez de la personnification c'est à dire que vous allez avoir des personnages vous allez avoir une mise en situation avec des salles donc vous voyez ici on a, on a tout un ensemble de salles euh, elles sont toutes nommées Hein, chambre 1 donc en fonction de ce que l'application va vous demander euh, de venir installer elle va vous dire ben, installer la chambre 1 elle va vous montrer comment l'installer donc c'est vraiment euh, extrêmement instinctif il hein, n'y a, y a, y a pas de souci. vous voyez ici là, les lignes de débordement qu'on que, qu retrouve ici euh, Ou ici, et eh ben en fait c'est les cases, c'est-à-dire que en fait toute cette partie là c'est une première case et si vous vous déplacez ici, ben vous devez faire une action de consommer une case. Bien entendu et comme toujours, euh, les zones sont euh, sont réversibles et vous voyez qu'on a en même temps à la fois euh, des conditions à l'intérieur hein, des des bâtiments et puis des situations extérieures. Donc c'est en fonction euh, en fonction des scénarios euh, qui sont disponibles. Voilà, on va rapidement regarder ici là on a des pions euh, de feu puisque vous avez la possibilité de mettre le feu à des salles alors ça c'est assez intéressant il peut y avoir plusieurs raisons de le faire soit vous le faites volontairement, soit vous le faites parce qu'un de vos personnages est tombé en folie c'est à dire que vous pouvez devenir fou avec le jeu hein, puisque vous savez que vous avez à la fois des points de, de vie et des points de démence et à partir du moment où vous avez consommé tous vos points de démence et ben vous devenez fou, vous tirez une carte, et une des cartes que vous pouvez tirer, c'est par exemple de devenir pyromane. Et à partir de là, ben à chaque fois que vous rentrez dans une salle, vous mettez le feu. Ah bien entendu, le feu, tant qu'il n'est pas éteint, il se répand, à chaque tour, il va enflammer une case adjacente, et puis en plus, ben si vous êtes dessus, ben il vous fait il vous fait des points des points de dégâts. Voilà, très rapidement, c'est très euh, c'est très bien fait, c'est très euh, euh, clean hein, quand même, hein, comme, euh, comme système de cartes, L'impression est vraiment, vraiment propre. Ici, si on a les pions d'indice. D'accord, hein. et puis ça c'est des indices que vous avez, vous avez réussi à trouver donc ça en fait ces pions là vous allez les récupérer au fur et à mesure de votre enquête et plus vous en avez mieux c'est parce que ça vous permet d'influer sur vos jets de dés et de modifier les, les résultats de vos jets de dés donc c'est quand même assez important euh, d'obtenir des, des, des pions comme ça c'est sensiblement la même chose hein, que, que dans les autres Aurora Arkham hein, donc le concept est le même alors maintenant quel est l'intérêt de jouer à celui-ci plutôt qu'à un autre moi déjà ce que j'aime beaucoup alors c'est comme le jeu de cartes Aurora Arkham, vous pouvez jouer tout seul, donc ça c'est très intéressant euh, de pouvoir jouer tout seul. Et puis ben, moi ce que j'aime c'est ça la, la notion 3D, c'est de pouvoir jouer avec euh, avec des figurines. Vous voyez la descente d'escalier là, elle est, elle, est, elle est vraiment top. Alors ici là on va retrouver des pions de personnages, c'est tout simplement pour représenter les personnages que vous pourriez éventuellement rencontrer dans le jeu et, et les positionner donc ici on a la dernière planche hein, la planche dans laquelle il y a tous les monstres qui sont représentés Puis contrairement à ce que je vous ai dit, ici la sélection des personnages que vous pouvez rencontrer ici on va retrouver tout ce qui est ameublement contre les murs, soit des tableaux soit des, soit des bibliothèques que vous pourrez d'ailleurs pousser, déplacer pour pouvoir vous faire un petit peu bloquer des portes ou découvrir des passages secrets. Au niveau de ces cartes-là, vous pouvez jouer directement avec sur le plateau pour personnaliser vos personnages. Mais comme vous avez des figurines, le meilleur temps de le faire avec les figurines qui sont disponibles. Vous allez glisser en fait la carte à l'intérieur du socle pour pouvoir récupérer les informations qui sont ici, qui sont une valeur de vigilance et une valeur d'horreur. Et en fait c'est quand vous vous combattez contre plusieurs adversaires vous allez devoir valider votre test de geste sur la valeur la plus élevée des représentants qui sont présents dans la, dans la partie donc ça, c est, c est, on verra ça pendant, pendant le jeu bien entendu c'est également réversible et puis à l'intérieur pour les personnages et pour les, pour, pour les monstres vous avez un petit fluff qui vous explique un petit peu puis qui vous met un petit peu en condition ça c'est sympa et puis ici là on a un système de runes qui est en fait un système qui vous permet de remplir certaines énigmes. Après, il y a allez, 80, 90, voire même 80, 100%, 100 des énigmes qui se résolvent avec l'application. Et donc là, on se retrouve exactement comme dans un Unlock, hein, que j'avais déjà présenté une première fois. C'est que ben vous allez euh, déclencher l'action de l'énigme, la, de la, de, de et puis vous allez avoir une tablette, sur votre tablette ou sur votre ordinateur, vous aurez euh, des jeux comme ça euh, à faire, du pouce-pouce ou, euh, ou du labyrinthe à, à solutionner, ou euh, bah, des calculs avec, euh, avec des numéros de code à rentrer. Donc euh, voilà, c'est extrêmement interactif, c'est vraiment super sympa. Voilà, très rapidement, je, je reviens sur ce, ce, ce kit de conversion. Je ne vais pas en parler plus que ça parce que je n'ai pas la version 1, puis je suis là pour présenter euh, la version 2, mais pas la version 1 du jeu, mais quand même Savoir que le kit de conversion existe, c'est important. Euh, à l'intérieur, vous avez donc les cartes euh, de tous les personnages que vous pouviez avoir dans la première, dans la première version. Hein, d'accord Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, ben, vous allez également retrouver euh, tous les pions qui correspondent euh, à la première version. Donc, c'est un kit qui est extrêmement euh, bien fait. Euh, vous ne perdrez aucune information. Il n'y aura, aura pas de perte de ce côté-là. C'est vraiment super agréable. Et puis bien entendu, vous avez un petit livret qui vous présente comment, euh, comment utiliser et comment convertir au mieux euh, votre, votre première édition en, en deuxième édition. Donc voilà, c'est très très très honnête, je trouve, d'avoir fait ça. Et euh, c'est un bon point de la part de FFG. Bon, les personnages hein, qui, sont, euh, qui sont disponibles. On va regarder également hop, les dés qui sont sympas. Euh, bon les dés ils ont, euh, ils ont trois, euh, trois faces possibles, hein. une face vierge, une face indice ou une face euh, réussite avec la, la, la, la petite étoile Donc euh, voilà, Alors au niveau d'une carte de personnage on va, on va parler euh, euh, de William par exemple Donc il y a, y a son nom, il y a le type de joueur que c'est, lui c'est un fossoyeur. Ici on va retrouver avec le cœur ses points de vie Ici, euh, ces points de, de, de santé mentale, d'accord euh, Également ici, on a euh, une sorte de fit, hein, euh, c'est-à-dire son pouvoir spécial, donc euh, lui, c'est euh, chaque fois qu'un monstre est vaincu, vous gagnez un indice. Donc c'est très intéressant, parce que les indices, ça vous permet d'influer sur vos jets de dés, notamment. Euh, donc c'est plutôt intéressant. Et puis comme c'est un peu le faux soyeur c'est normal. Et puis ensuite, on va retrouver euh, ici, sur le sur le, sur le côté, l'intégralité des informations euh, qui correspondent à tous les personnages. Ils ont tous les mêmes euh, les mêmes caractéristiques, bien entendu, ils n'ont pas tous les mêmes valeurs. Donc on a la force, on va retrouver l'agilité, l'observation, le savoir, euh, l'influence et la volonté. C'est sensiblement euh, la même chose que, que dans le jeu de cartes. Derrière, on va retrouver un petit fluff qui est propre à chaque personnage et qui vous permet de vous mettre dans l'ambiance, puis comme on est quand même un petit peu dans un esprit rouliste, et puis qu'on est un petit peu là aussi pour pour incarner du personnage, je trouve que c'est pas déconnant d'avoir un petit fluff pour mettre, faire une mise en situation. Donc voilà, donc après, très simplement, hein, comment, ce, comment le, le, une partie se déroule, vous allez rencontrer ou déclencher une action, ou un combat, ou une difficulté, et puis dans l'application, on va tout simplement vous demander euh, de faire un test de force, un test d'agilité, un test d'observation, de savoir, d'influence, ou de volonté. Soit euh, on vous modifie votre caractéristique, c'est que vous aurez marqué, par exemple, force, moins 1, donc on va prendre la carte, j'ai 4 en force, moins 1, ça va me faire 3 donc ça c'est le nombre de dés que je vais euh, lancer et puis ensuite il y a le résultat que je dois obtenir euh, qui va me dire que je dois obtenir 3 donc pour obtenir 3 ben, il faut tout simplement que j'obtienne 3 résultats comme ça, 3 résultats positifs alors admettons que je fasse un test qui n'est pas euh, qui n'est pas modifié, euh, un test euh, un test de force et puis que je dois par exemple donner un grand coup de battre de baseball sur la tête d'un monstre. De mémoire c'était euh, c'était niveau 3, là j'ai 4 dés, je prends mes 4 dés parce que j'ai valeur 4, je les lance, voilà super, je fais une réussite et puis euh, 3 indices. Donc, si je veux euh, pouvoir euh, euh, faire 3, ben, j'ai le droit, si j'ai en ma possession des petits pions d'indices, alors il faut savoir qu'on part dès le début avec euh, un certain nombre de pions d'indices, puis ensuite, dans la partie, on en découvre d'autres, Et ben je vais avoir le droit, avec ces pions d'indices, en les utilisant, de transformer ben, de, deux indices en, euh, en touches, et du coup, ben je vais réussir je vais réussir mon action. Bien entendu, si vous ne réussissez pas votre action, l'application vous dit ce qui vous arrive. Alors, au niveau, euh, au niveau des cartes, qui sont disponibles on va commencer par euh, bah, les cartes euh, les cartes objets hein. voilà ça c'est les cartes ça c'est les cartes d'objets donc les cartes d'objets c'est des choses avec lesquelles soit je pars euh, dès le début euh, soit que je vais, euh, je, vais récupérer, euh, je vais récupérer pendant le jeu donc là ici j'ai une carte, euh, bon bah c'est une torche euh, donc euh, on a un premier logo ici qui nous dit qu'en fait c'est un objet euh, de corps à corps hein, euh, si je veux m'en servir pour me battre qu'elle fera un dégât de 1 si je m'en sers pour, euh, pour combattre que c'est une arme lourde donc en fait quand on déclenche un combat et euh, qu'on qu qu qu choisit, vous verrez dans l'appli on va choisir un monstre on va dire avec quoi on l'attaque et en fait la, la, la proposition c'est soit je l'attaque avec un objet euh, lourd soit je l'attaque avec un objet à distance enfin voilà, euh, il suffit de choisir dans la liste, donc c'est un objet lourd c'est une source de lumière, donc ça c'est très important parce qu'il y a des moments en fait dans le jeu où vous vous retrouvez euh, dans des endroits qui sont sombres et quand vous êtes dans des endroits qui sont sombres euh, vous euh, gagnez beaucoup moins de choses, vous gagnez moins d'indices je crois et puis vous avez vous avez moins de, moins de possibilités, je crois qu'on peut pas par exemple utiliser les indices pour modifier ses jets de dés par exemple, quand on est dans le noir, et puis on a une information quand un investigateur lâche cette carte, placer un feu sur cette case. Donc, si on lâche la torche, ben forcément on met le feu. Donc, ça, c'est l'exemple hein, d'une carte objet, mais des cartes objets il y en a plein. Hein. Il y a des machettes, vous voyez la machette, du coup, elle va faire plus de dégâts. Hein. Ça va être deux. C'est également alors là, par contre, c'est une arme tranchante, donc c'est très important. Il y a des équipements comme, comme les loupes il euh, y a des couperets, il euh, y a des pioches, euh, enfin voilà, il y, y a tout un ensemble de choses. Bien entendu, il y a le fusil de chasse qui lui va être estampillé avec un logo de tir à distance qui fait quand même beaucoup plus de dégâts hein. si c'est une arme à feu et vous ne pouvez pas attaquer un monstre situé à plus de une case euh, avec cette carte puisque c'est un, euh, un fusil à pompe. Et donc, s'il est trop loin, eh ben, euh, on ne va pas pouvoir lui tirer dessus. Donc ça, c'est déjà assez euh, sympa euh, à jouer. C'est très simple à identifier chez les cartes d'objets euh, communs. Euh, ici, là, on a euh, les objets euh, dits euh, « uniques ». Euh, par contre, là, on en, on en, a, on en a 24. Euh, ce sont des choses euh, comme ça que vous allez découvrir euh, sur, sur le terrain. Donc ici, on a une preuve contre, compromettante, excusez-moi. Euh, là ici on a des menottes donc ça c'est intéressant parce que vous voyez les menottes c'est réversible c'est à dire que euh, ça va vous dire euh, que c'est un équipement, l'action euh, vous tentez de menoter un suspect donc ensuite vous avez un seuil ici hein, de, de difficulté avec euh, avec le petit 2, donc le, les petites ailes c'est l'agilité et puis c'est 2 donc vous prenez vos valeurs d'agilité et puis vous devez faire, Alors, si admettons j'ai 3 en agilité, d'accord et puis je dois faire minimum 2 réussites voilà, donc là, par exemple, c'est raté, parce que je pourrais transformer éventuellement celui-ci en, en, en consommant, mais euh, j'aurais pas de réussite, donc je ne pourrais pas. Euh, dans euh, En cas de succès, retournez cette carte, et euh, donnez-la à un, un autre investigateur situé euh, à votre casse. Donc si vous réussissez, eh bien, vous retournez la carte de menotte, et euh, du coup, ben, vous avez une action, vous tentez de euh, crocheter une serrure, enfin voilà, il y a tout un ensemble d'actions à faire. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que, il y a certains objets qui, euh, si vous faites euh, euh, si vous réussissez l'action, bah, ça induit qu'il va se passer euh, euh, d'autres choses. Alors ici là on a euh, les cartes de sort. Hein, euh, très simplement la carte de sort. Alors pareil, elles, elles sont souvent euh, recto verso. L'action pour celle-ci c'est euh, nourrir l'esprit vous ou un autre investigateur situé à portée devenez concentré, puis retournez cette carte, donc on devient concentré, donc concentré c'est un état, hein, donc il faudra aller chercher l'état concentré dans le paquet d'ici, et puis ensuite ça nous dit qu'on doit retourner l'état, euh, vous sentez votre esprit s'ouvrir, tandis que l'univers se met à tourner autour de vous, et euh, ensuite vous avez un, un test à faire pour nourrir l'esprit, en cas de succès, vous parvenez à réconcilier votre nouvelle relation au cosmos avec votre paradigme existant, pas d'effet supplémentaire, en cas d'échec, vous réalisez euh, que tout ce que vous saviez est faux, vous subissez un horreur caché, donc c'est un dégât euh, d'horreur comme ceci, puis vous défaussez la carte, donc L'impossibilité, enfin, l'intérêt, en fait, de nourrir l'esprit, c'est d'avoir la carte, la carte d'amélioration concentrée. Donc, voilà, ça, en fait, c'est les cartes d'état, hein, d'accord Donc, euh, voilà, là, par exemple, c'est si je suis blessé. Donc, être blessé, ça veut dire quoi Ça veut dire, en fait, que euh, je reprends une carte, euh, une carte de personnage, j'ai un certain nombre de points de vie. Lorsque j'ai consommé les 7 points de vie, mon personnage ne meurt pas, par contre, il devient blessé. Il ne va mourir que lorsque, une fois blessé, il reconsomme encore ses 7 points de vie, d'accord En fait, en tout, vous avez 14 points de vie. Le problème, c'est que à mi-chemin, donc à partir de 7, vous allez tirer une carte blessée, et euh, vous ne pouvez pas effectuer d'action de déplacement euh, plus d'une fois par round. Donc Déjà, vous êtes beaucoup moins mobile. Quand euh, vous avez subi des dégâts égaux à votre vie, vous êtes éliminé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez consommé vos 7 points, vous êtes blessé. Et à partir du moment où vous avez de nouveau consommé vos 7 points, bah, cette fois-ci vous êtes mort. Et il faut savoir que dans le jeu, lorsque l'on meurt, eh bien, cela va impacter l'intégralité des autres joueurs. Puisque à partir du moment où un membre du groupe meurt, le reste du groupe n'a plus droit qu'à un seul round pour conclure l'aventure. S'il ne le fait pas, il a perdu. On a également ici les cartes de fou. Donc là, ça marche exactement comme les cartes de, de, de blessés hein, qui sont ici. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous en avez euh, 7, eh ben, vous devenez fou. d'accord Et puis si ensuite, après avoir eu la, la situation fou, eh ben, vous continuez euh, à en consommer, eh ben, à partir de là, vous êtes totalement dément et vous êtes retiré du jeu. Donc, euh, regardez le dos de cette carte, mais ne la révélez pas aux autres joueurs. Ça, c'est super sympa parce qu'en fait, quand on devient fou... Il va se passer quelque chose, donc lui il devient méfiant. Hein. Vos amis euh, vous jettent euh, des coups d'œil et vous lisez la méfiance dans leur regard. Ça n'a pas d'effet, vous gagnez ou perdez la partie tout le temps, euh, tout à fait normalement. Ah bon, c'est dommage parce qu'en fait ce qui se passe c'est que euh, s'il y a des conditions euh, de fou qui vont euh, totalement modifier la façon dont vous vous allez vous, comporte vous comporter. Par exemple, vous pouvez devenir pyromane. Si vous devenez pyromane, eh ben, vous aurez tendance à vouloir mettre le feu dans les pièces. Dès que vous rentrerez dans une pièce, vous y mettrez le feu, par exemple. Et puis, euh, vos conditions de victoire, ce sera que euh, l'intégralité du bâtiment euh, soit mise en feu. Donc, vous n'avez plus les mêmes conditions de réussite que euh, vos collègues. Donc ça, ça peut être un petit peu embêtant pour eux, étant donné que... Euh, alors, vous ne le révélez pas, mais ils vont, ils vont normalement assez rapidement comprendre. Et puis ben là, on l'a vu, hein, on a euh, les cartes de dégâts, hein, qui sont à la fois des cartes de dégâts physiques ou d'horreur. Donc normalement, l'application vous dit, vous subissez X cartes de dégâts. Euh, si vous les subissez euh, d'eau couchée, ben, c'est comme dans les grands jeux, les grands classiques type X-Wing, ça vous enlève un point. Et si ça vous dit de retourner euh, la carte, et ben là par contre, euh, vous devez euh, appliquer ce qui est écrit sur la carte. Donc ici, j'ai tiré défiguré. Euh, lancez un dé de moins lorsque vous résolvez un test de, de conciliation. Eh, c'est sûr que quand on a la tronche en biais, on est tout de suite moins sympa pour les autres. Quoi. Et puis, ben, euh, même cas pour, euh, pour les cartes d'esprit, si vous subissez des dégâts euh, d'horreur, parce que vous avez eu la trouille, ou parce qu'un monstre vous a jeté un sort, eh ben, soit vous le subissez face, face cachée, soit vous le subissez face euh, lisible. Et donc là, j'ai euh, Acalculi, je ne sais pas ce que c'est qu'une Acalculi, Lancer un dé de moins lorsque vous résolvez un test d'intelligence, en fait, hein, un test de savoir. Donc voilà, là ça va influer sur votre personnage, et puis bien entendu c'est quasi, quasi définitif, à moins que, que l'on se soigne. Donc on l'a dit, euh, le jeu est un jeu de figurines, euh, et c'est le plus du jeu. C'est-à-dire que non seulement vous avez, vous avez les tuiles, mais en plus vous avez, vous avez les figurines. Donc, ça c'est quand même, quand même assez, assez sympa parce que ça personnifie quand même pas mal, pas mal votre façon de jouer. Alors, on va, alors, il y a en tout 24 figurines et demi, et puis vous avez 8, 8 héros dans la boîte, la boîte de base. On va commencer par, par le plus impressionnant, c'est forcément c est, c est, c est ce que tu lus là. Hein. Donc, en fait, vous avez, vous avez deux que tu lus comme, comme celui-ci. Bon, qu'est ce qu'on peut dire euh, des figurines euh, elles sont en plastique euh, en plastique mou euh, c'est vrai qu'elles n'ont pas tendance à se tenir super bien euh, dans la boîte hein. on va retrouver euh, euh, des hérétiques euh, un, type, euh, un type avec euh, avec une pelle qui a pas l'air d'être très très sympa des espèces de gros bourrins euh, avec, euh, avec des massues euh, on a également des espèces de morts vivants un peu fin énervés, un peu à la iron maiden euh, on a des types avec avec une batte de baseball et puis un petit bonnet à la façon euh, Picky Blinder, euh, bien énervé. On a un espèce de fossoyeur là aussi également avec un avec un gilet. Euh, on va retrouver euh, des espèces de monstres tout droit euh, sortis euh, de films avec des monstres aquatiques des années 50 mais moi que je trouve super sympa parce que c'est tout à fait le, le, le clin d'œil de Lovecraft hein, donc euh, au niveau euh, au niveau partie pré-graphique on, on y est tout à fait et puis on a des espèces de, de serpents volants euh, pas très sympa. Euh, alors après, qu'est-ce qu'il faut penser de ces figurines ben, ça reste un jeu de plateau euh, c'est pas un jeu de figurines, c'est un jeu de plateau donc voilà la facture elle est tout à fait tout à fait agréable vous pouvez euh, ou, ou non les peindre à, à votre choix je pense que moi dans un début euh, dans l'immédiat je vais je vais pas les peindre hein. je sais pas si la première vidéo enfin la première la seule vidéo de partie que je ferai je vais vous présenter au moins le premier scénario euh, je les peindrai, j'en doute euh, c'est un format quand même assez petit et euh, moi j'ai du mal avec avec ces petits formats là voilà, c'est, euh, je pense pas que ce soit nécessaire, je pense pas que ce soit nécessaire de les, de, de les peindre. Au niveau euh, des personnages, hein, on, on, a, on en a huit. Hein, on en a huit. Hein, donc on a, euh, on a, le prêtre, euh, qui, est, euh, qui est le père, euh, le père Matteo. Hein, donc voilà, plutôt, euh, plutôt sympa. Je trouve. Alors, bien entendu, alors par contre, hein, je trouve que les figurines des personnages, elles sont pas totalement dans le même plastique que les personnages avec lesquels vous jouez c'est pas la même qualité et euh, elles sont un petit peu plus chiadées euh, que les autres donc je me permets de vous rappeler qu'à ce jour il euh, y a une première extension euh, qui est sortie des demeures de l'épouvant qui s'appelle euh, les rues d'Argam euh, Bon c'est une boîte quand même un petit peu moins conséquente que la première mais, euh, mais quand même euh, Dans laquelle on va retrouver euh, de nouveaux monstres donc on a toujours euh, un, un, un livret à l'intérieur Attention euh, le jeu d'origine est obligatoire hein, par exemple à l'intérieur de celui-ci n'est pas euh, l'aider. Il euh, y a plein de choses qui manquent, donc c'est bien une boîte d'extension et il ne faut pas faire l'erreur de l'acheter toute seule, sinon vous ne pourrez pas totalement, euh, totalement jouer, d'autant plus que ça risque de vous demander euh, certaines cartes et euh, certains éléments qui sont contenus dans la boîte principale. Euh, vous avez quatre investigateurs euh, de plus, avec bien entendu leur figurines. vous allez avoir 17 tuiles supplémentaires, 11 cartes d'objets communs, 9 cartes d'objets uniques, 15 cartes de sort, 8 cartes d'état et 5 cartes de dégâts, et 5 cartes de dégâts d'horreur, hein, 5 de physique et 5 d'horreur, donc vous comprenez bien que ça ne suffit pas à jouer, hein, il faut jouer aussi avec, avec les cartes d'origine, mais là au moins c'est des nouvelles, on a 30 points d'amélioration, 30 pions d'amélioration, 12 pions individus, 4 pions de feu, et puis euh, on a euh, des portes, des murs et des éléments euh, tout à fait classiques. Donc quand vous achetez cette extension à l'intérieur de l'application, ce qu'il faut faire eh bien, tout simplement c'est euh, euh, aller dans l'appli et euh, déclarer que vous avez en fait cette extension en votre possession et euh, ça permet à l'appli ensuite de vous euh, proposer les scénarios qui sont, euh, qui sont associés euh, dans cette, euh, En achetant en fait cette extension, vous avez trois nouveaux scénarios euh, qui mettent à l'épreuve votre courage d'investigateur. Il faut savoir également que FFG a sorti cette semaine un nouveau scénario disponible en ligne et donc qui va être disponible bientôt en français sur l'application. Bon bah voilà, comme je vous l'avais dit, je vais vous montrer un petit peu l'application. Donc vous voyez quand on la lance on reçoit directement une notification. Donc là je suis sous Mac, donc j'ai téléchargé en fait l'application sur Stream. Euh, et c'est elle en fait qui va euh, aménager euh, tout, euh, tout le vécu de ma partie ah, vous voyez un petit moment d'orage et donc là bah, ça m'annonce que qu'il euh, va y avoir euh, bientôt euh, de nouveaux scénarios qui vont, euh, qui vont sortir alors euh, très simplement euh, dans les plus euh, ici il y a ma collection donc ça c'est assez important euh, d'aller voir puisque vous allez pouvoir rajouter en fait euh, les, euh, les produits que vous avez donc les produits de la, de la deuxième édition par exemple, hein, ben moi j'ai donc euh, cette, euh, cette partie là et puis eh ben, il faut également que, euh, que j'ajoute euh, euh, celle-ci qui, euh, qui est déjà présente hein, que j'ai déjà, déjà activé et puis ben d'ailleurs je ferais bien de, de rajouter celle-ci puisque comme j'ai le kit de conversion, mais bon, je le fais pas alors, menu principal, hein, très simplement, nouvelle partie, voilà, donc êtes-vous sûr de vouloir parce que j'avais déjà une autre partie, mais c'est pas grave, on confirme. Et puis là, eh ben, on retrouve le premier scénario, le cycle de l'éternité, qu'on fera sans doute euh, au cours d'une vidéo. Après une série de disparitions, votre investigation vous mène à la demeure Vanderbilt, où se déroule une réunion d'une société astronomique saurez-vous dénouer les mystères avant que le cycle de l'éternité ne reprenne blablabla. Bla, bla bla bla. Vous avez ici euh, la difficulté, vous avez la durée entre 60 et 90 minutes. Donc C'est pour ça que je ne sais pas si je la ferai en entier euh, en vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Et puis en même temps, vous savez que je ne suis pas fan de ce genre d'exercice puisque ça spoil quand même un petit peu la, la partie. Mais normalement, c'est euh, la partie d'initiation. Donc euh, voilà, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse quand même cette, ce premier scénario. Choix des investigateurs, donc euh, vous choisissez les personnages que vous voulez jouer. Hein. Euh, à partir euh, de là, euh, quand vous jouez tout seul, vous êtes quand même obligé d'en choisir deux. Donc par on va prendre lui et puis, euh, puis, euh, puis celle-ci. Allez. Et puis, hop, c'est parti. Donc là, ici, ça vous présente les cartes qu'il va falloir en fait aller piocher dans votre dans votre deck de cartes. Donc, il faut que vous preniez ces cartes-là. Et puis ensuite, chaque investigateur va commencer avec deux indices. Et les cartes qui sont là, bah, il faut tout simplement se les partager. C'est-à-dire que vous le distribuez entre les deux joueurs. Donc, voyez, ça vous mâche quand même pas mal d'informations. Petite phrase de Lovecraft. Bien sympa. Ça charge et on peut commencer. Vous vous affalez dans votre fauteuil après une nouvelle journée interminable d'entretien. Vous enquêtez sur une série de disparitions qui a débuté il y a maintenant deux semaines, dans un riche quartier, en vain. Le téléphone sonne et vous décrochez. C'est un vieil homme visiblement paniqué. Vous êtes le détective qui est passé à la propriété de M. Van Derby. Je passe parce que vous... l'idée c'est pas de tout vous montrer non plus, en tout cas pas tout de suite. On fera peut-être une vidéo sur le sujet. Donc vous voyez il y a déjà quand même une mise en condition, vous avez vu qu'elle était en français, l'intégralité de l'interaction est en français et euh, bah, ça vous met un peu dans l'ambiance et puis c'est bien, c'est doublé, C'est pas doublé de façon exceptionnelle mais ça a quand même l'avantage d'être doublé. Là ici vous avez un texte de mise en situation, votre voiture monte l'allée caouteuse dans les bruits patati patata. Hein. Euh, c'est parce pas ce que je veux vous montrer, ce que je veux vous montrer c'est l'interaction en fait de, de l'appli, donc il y a toujours une mise en, en, en situation. Et puis là, bah, vous avez la première salle euh, qui vous est présentée et on vous dit de positionner les, euh, vos deux figurines à cet endroit-là. Et puis ensuite, bah, ce qui va se passer, c'est qu'on vous explique, euh, au milieu de l'antichambre, vous trouvez une table encombrée avec une petite pile de, placée, de papier, placez un pion de fouille comme indiqué. Donc on va placer un pion de fouille comme indiqué, on va en placer un second ici, on va en placer un troisième à cet endroit-là. On placer un au niveau lanterne, donc qui sous-entend en fait que euh, c'est plutôt une porte ou euh, une interaction. Donc le silence est brisé par un cri euh, étouffé, histoire de vous mettre dans le, dans le fin mot. Ici, euh, on va vous euh, demander de placer une étagère, que vous avez la possibilité de pousser au niveau de la porte pour pouvoir la bloquer. Voilà, et là, on commence par la phase d'investigation. Donc, les figurines ne sont pas présentes sur l'appli tout simplement parce que l'objectif n'est pas de pouvoir jouer uniquement qu'avec l'appli. Hein. Vous êtes censé mettre en position euh, ce, cette, euh, cette première tuile et puis, euh, et puis jouer, euh, jouer avec sur la table. Hein, et c'est ce qu'on fera lorsqu'on fera la partie. Ici, là, on voit bien le liseré blanc hein, qui départage en fait, euh, en fait, les sections. Hein. Donc, la, la première partie qui, euh, qui est là, ben, c'est la première case, une deuxième case et une troisième case. Alors ensuite, l'interaction, elle est très, très simple. Si euh, je veux euh, faire une investigation et que je veux commencer par retourner ce premier euh, jeton, eh bien, je clique dessus et ça me dit qu'il y a une pile en papier et en désordre et ça me demande si je veux fouiller. Si je fouille, je produis ma première action euh, d'investigation. Donc, on va dire, ah, oui, je fouille. Voilà. Les papiers entassés sur la table, euh, nanani nananinana. Euh, et là, ça me dit que euh, je gagne un indice. Puis, je défausse le pion de fouille et je clique sur « Continuer ». Donc, vous voyez, automatiquement, le pion a été défaussé sur la partie numérique. Bien sûr, il faut le défausser de votre côté sur, sur la partie physique du plateau. Et puis, vous avez gagné un indice. Donc, ben, vous vous rappelez, hein, je vous ai dit, les indices, c'est ce qui vous permet de, de modifier, notamment, vos jets, vos jets de dés. Ici, là, ce qu'on va avoir, c'est le sac. Pour l'instant, il est vide. Là, c'est les monstres si on en rencontre. Et puis ici, là, on a quand même la possibilité de retrouver le journal avec l'intégralité des informations que l'on a déjà rencontrées. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut mettre le feu à la pièce. Donc, on peut définir de mettre le feu à la pièce. Et on peut aussi également définir si un investigateur a été tué au cours de la partie. En l'occurrence... On ne va pas le faire ici. Je vais vous montrer ce qui se passe si on ouvre si on ouvre une porte. Donc, deuxième action de mon premier investigateur, ça va être par exemple d'aller ouvrir cette porte. Donc Je pars en exploration et vous voyez, hop, automatiquement, ça me dit que la porte s'ouvre sur une salle à manger en proie à un grand désordre avec un homme âgé d'une queue de pie qui tente de passer par le passe-plat en menant à la cuisine pour échapper à une étrange créature noire se tortillant sur la table. Défaussez le pion d'exploration et placez la tuile salle à manger et un pion mur côté indiqué. Donc vous savez que vous devez installer en fait cette pièce-là, hein, donc vous allez la chercher dans vos tuiles, vous allez la placer comme c'est indiqué, et puis vous allez devoir placer également une créature, précisément dans euh, la première case et cela vous dit que euh, ça génère un horreur, euh, une horreur chasseresse comme indiqué et vous subissez euh, deux horreurs et là il y a marqué annule c'est à dire que vous avez la possibilité en fait de faire un jet pour tenter euh, d'annuler en fait, les horreurs que vous subissez donc là eh bien, il faudra lancer, euh, tester votre compétence et puis en fonction de votre réussite de compétence vous pourrez annuler en fait, euh, des horreurs ou pas ça vous dit également euh, que dans cette première salle il y a une carte matérielle avec un couteau qui est placé euh, juste à côté. Donc euh, ok, donc il faut sortir la carte qui correspond. Et puis ça va vous indiquer l'intégralité des pions euh, de recherche qu'il faut, euh, qu faut positionner, vous voyez, les uns derrière les autres. Alors je passe le texte parce qu'il suffit en fait de recliquer sur le pion pour avoir le texte et ça vous demande de placer votre premier PNJ. C'est-à-dire un, un personnage qui se trouve là Et en l'occurrence c'est le, le monsieur qui essaye de se, de, de, de se barrer euh, Vous avez le droit d'entrer dans la pièce Parce qu'à partir du moment où on a ouvert la porte On a le droit d'entrer dans la pièce voilà. Donc si ici euh, je décide dans ma phase d'investigation D'attaquer en fait le monstre qui est placé ici hein, dans ma table physique eh bien Je vais aller dans les monstres ici Je vais retrouver le monstre là Et je vais dire que je décide de l'attaquer donc comment ça se passe Très simplement, je choisis attaquer et je vais définir avec quelle arme je décide de l'attaquer. Alors très rapidement, je ne vais pas trop, trop m'étendre parce que je ferai sans aucun doute un début de partie avec vous dans une prochaine vidéo. Euh, je vais utiliser l'arme tranchante, on va partir du principe que je me suis servi, que j'ai ramassé le couteau euh, qu'il y avait dans la cuisine. Donc on sélectionne l'arme tranchante et cela me dit que je dois tenter en fait un test d'agilité avec une difficulté de 2. Donc, je vais prendre ma carte de personnage. Je vais regarder quelles sont mes capacités euh, en niveau agilité. Donc, j'ai pas les cartes sous les yeux, là. Je suis désolé, mais admettons que j'ai 3 en, en, en agilité. Je lance 3 dés et je dois faire, je dois obtenir deux réussites. Je vous rappelle que sur votre résultat de dés, si vous obtenez euh, des petites loupes, eh ben, vous avez le droit d'utiliser les indices que vous avez collectés pour les transformer en réussite. Donc, en cas de succès, vous parvenez, euh, à, euh, rattraper, vous parvenez à la rattraper et à la battre avec force. Le monstre subit les dégâts égaux -moi, euh, aux dégâts de l'arme, plus 1. Donc en l'occurrence, sur l'arme que j'ai prise au niveau de la carte, ça je vous l'avais montré également, vous avez en fait la force de l'arme. Si c'est une arme qui vaut 1, et ben, vous avez plus 1, donc on lui fait deux dégâts. En cas d'échec... Euh, la lame retombe bruyamment près de vous et euh, vous lâchez votre arbre voilà. donc du coup admettons que j'ai fait deux coups je fais un et deux d'accord et c'est terminé à partir de là euh, je peux refermer le sac on voit bien que si je le rouvre et que je rouvre la bête elle a bien déjà deux coups hein, euh, elle est déjà atteinte de deux coups voilà tout simplement comment on sert de la partie, hein, comment on sert de, de, de l'application. Alors après, hein, il, va, il va se passer que je vais pouvoir euh, interagir avec ce personnage et puis pouvoir discuter avec lui aussi, si, si je le veux. Hein. Il, va, il, va, il va parler avec moi. J'ai des indices hein, que je peux continuer en fait, euh, à fouiller ou pas. Et puis lorsque j'ai fini ma partie d'investigation, eh ben, je clique sur « Suivant ». Je confirme que j'ai terminé. Et là, c'est la phase de mythe, et donc du coup, c'est l'application qui prend le Leeds et qui va faire jouer les PNJ, et notamment euh, ben, tous les monstres que vous, avez, euh, que vous avez dans le coin. L'air reprend une couleur euh, innommable, pas d'effet immédiat. Ouf Par contre, il me dit que l'horreur chasseresse se déplace de trois cases vers l'investigateur apporté qui a le plus d'objets. Donc ça, c'est une information importante, c'est pas forcément le personnage le plus près. Puis, elle attaque cet investigateur. Donc la réponse est simple, c'est soit le monstre attaque, soit il n'y a pas d'investigateur à porter, on peut tous être à plus de 3 cases euh, de l'animal. Bon, bah, on dit que le monstre attaque, voilà, la créature frappe euh, au moyen euh, des deux membres filandreux euh, qui se referment sous vos bras et vos biens, subissez deux dégâts et on peut faire un test d'agilité pour annuler euh, les dix euh, dégâts. Pour chaque dégât que vous subissez, lâchez un objet au hasard. Donc les objets vont tomber au hasard sur le sol et puis vous avez la possibilité de les ramasser après. Mais ça vous coûtera bien entendu une action. Et vous continuez. Et voilà, très simplement et très rapidement, euh, première, euh, première vue, euh, voilà, chaque investigateur doit résoudre un test d'horreur contre le monstre situé à portée ayant une valeur d'horreur plus élevée. Donc on prend celui qui a le plus élevé. Voilà. Voilà, voilà, très très euh, très rapidement et euh, très simplement, hop, on repasse, la phase de mythe est terminée, on confirme, et là on repasse à la phase d'investigateur et vice versa. Donc voilà, très simplement, comment on joue à Aurore à Arkham avec l'appli, on en reparlera lorsqu'on fera une démo. Voilà, j'espère que cette présentation des demeures de l'épouvante et des rues d'Arkham vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le jeu. Bon, le gros point fort, les gros points forts, c'est quoi Ben Déjà, c'est ce kit de conversion. Je trouve ça euh, vraiment sympa pouvoir ajouter euh, euh, ce que vous aviez dans la première version et notamment tous les personnages. Hein. Vous avez à peu près vous avez 16 personnages qui étaient dans la première version que vous ne retrouverez pas dans les versions euh, de la seconde édition. Alors bien sûr, si vous n'avez pas cette première version, vous ne pourrez pas y jouer avec les figurines. Mais comme vous avez toutes les cartes, de conversion et puis les petites plaquettes, ben vous pourrez quand même essayer d'interférer avec ces personnages-là en plus de ceux qui sont présents dans les deux boîtes que j'ai présentées. Il va y avoir notamment, comme je vous l'ai dit en introduction, un nouveau scénario et une nouvelle extension qui sort le 30 septembre. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir jouer tout seul, mais de rester dans l'ambiance, notamment avec cette application. On se retrouve un petit peu dans la notion d'un unlock, où vous êtes guidé pas à pas dans les démarches que vous devez faire, notamment dans l'installation, dans le scénario, qui est parfois doublé, hein, la musique qui est présente et qui pèse dans l'ambiance, et puis surtout, toutes les résolutions de la problématique, et puis aussi bah, les énigmes à résoudre directement sur la tablette. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis sur ce jeu. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'oubliez ben, pas de le faire. Je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et puis, si vous avez des indices, c'est toujours mieux. Allez, ciao, bye bye